Bonjour Monsieur, comment vous, vous appelez Je m'appelle Monsieur Komuran Levis. Et vous vivez où J'habite derrière la mission catholique de Kamna. Et pourquoi vous avez décidé de participer à cette formation Parce que nous souffrons trop de l'eau à Kamna pendant la saison sèche. Mm -hmm. Mm -hmm. Et le fourrage même ça ne marche pas. Oui. Okay. Alors, qu'est-ce que vous avez appris donc, pendant ces quatre semaines euh, On a appris à canaliser l'eau de pluie, mm -hmm. sur la première fois, oui. Ça fait le plus grand, hein. faire le forage qu'on n'a même pas réussi à à cause de pierre. Oui. Uh -huh. Nous allons continuer toujours à forer. Plus trouver l'eau avant de, Et vous avez appris à, à fabriquer le matériel pour Oui, le, les, pour les matériels. Les valves, j'ai appris qui vous avez voilà. fait la Nous avons tout lever. appris. Oui. Et ça va nous servir tant de temps oui. Oui. Ouais, où nous serons seuls. Si. Oui, Pensez-vous qu'avec ces connaissances, pourrez-vous gagner votre vie Oui, on pourrait gagner la vie. Pourquoi Parce qu'avec ça, nous pouvons travailler quelque part à oui. des recettes. Oui. Uh -huh. Et j'ai cru entendre que l'ONG Webday Foundation devait mettre à votre disposition euh, un, un atelier pour continuer oui, Qu'est-ce que vous ça? pensez de ça oh. On souhaite qu'il nous, oui. qu nous laisse un atelier complet oui. pour que ça nous aide à nous débrouiller oui. hein, et lui rendre compte de ce qu'on a fait ici au oui. village de Bango. Qu'est-ce que vous direz dans la population de Bango et ses environs? Non, non, nous allons les conseiller de, de nous suivre oui. pour que nous cherchions ensemble de, à avoir de l'eau potable. Mm -hmm. Dans des maisons, okay. dans nos maisons. Merci oui. beaucoup, bonne oui. chance, bonne continuation dans vos activités. Okay.